Comment allez-vous la Guadeloupe J'espère que tout le monde nous se porte bien et que depuis chez vous, vous êtes déjà installés pour suivre cette émission, que vous appréciez de plus en plus. Eh bien, je dis bonjour et j'ai un cheveu, mes amis, qui rentre dans mon œil vais me crever l'œil. Depuis tout à l'heure, je bouge le pas, je goume avec le cheveu là. Euh, ça c'est moi, nous, je goûte même, je peux vous assurer que c'est difficile. Alors, si vous voyez que ça coule, soyons chivés, achivés. Donc, j'espère que tout le monde va bien et que du côté de Pointe-à-Pitre, en ce moment, je sais que ça bouge beaucoup, Pointe-à-Pitre, et puis cette municipalité qui, qui vraiment est essoufflée par rapport à tout ce qu'elle qu plutôt constate le lendemain de chaque chaque nuit. Ils ont même peur, les pauvres, d'aller se coucher parce qu'ils savent que Pointe-à-Pitre est toujours un théâtre de. Voilà. Mais ça, ça a un nom. Tout ça ni non, tout ça ni non, faut en nous, tout ça ni non, c'est nous qui laissons ça et juste là, tout ça ni non, élus on nous a caché, tout ça ni non, que nous, des moungay nous permettent au pouvoir à majorité absolue, n'est-ce pas Et que quand on a besoin de ces gens-là, ces gens-là ne sont pas là. Et on a vu encore, récemment, suite à ces élections, on a vu euh, des gens euh, aller porter leur soutien, il y a eu des vice-présidents de, de telle commune, vice-présidents de telle commune, oh, yo, mais la pointe à Donbass. Alors, encore une fois, ça c'est faute à nous, faute à Zot, hein, plutôt faute à Zot. Je t'ai d'être empêché de l'arrivée juste là, il y a de bons élus en plus. Ils ont voté, à à la majorité absolue, c'est qu'ils sont bon. Alors, je vais faire de grosses bises à tous ceux et à toutes celles qui nous regardent habituellement. Et je pense à des familles endeuillées en ce moment. Il y en a toujours autant, tous les jours. Bon, Kali Gatou et Mounanou, est-ce que c'est Covid? Est-ce que c'est au micro? Est-ce que c'est maladie normale Comme depuis quelques temps, mon n'a pas mort de, cancer, de cancer, ni cancer, ni de de Covid. Alors je dirais à tous ceux qui ont perdu leurs parents, leurs proches de Covid, hein, que voulez-vous Pas d'accident encore, pas d'opération qui raté, pas ni cancer, pas de, cancer, de rien, rien quoi. Donc voilà, tout le monde qui oui. mord de Covid en Guadeloupe, on va faire un travail n'est-ce pas Suivez bien euh, ce que je dis. Hein? Vous ne comp comprenez pas, vous ne comprenez pas, vous ne pas, parce que là, s'il faut que je me lâche, eh bien, je me lâche. Mais bon, nous allons comprendre. Et euh, cette belle journée, cette belle journée qui a bien commencé, eh bien, continuera avec nous ici. En plateau sur ETV avec moi, Raphaël, et nous allons recevoir des personnes qui font partie d'une association que nous avons reçue et qui sont venues à chaque fois que j'en ai eu besoin, qui sont là justement parce que cette période nous demande d'avoir de bons numéros de téléphone, d'avoir de bons contacts pour pouvoir mener à bien ce que nous aurons à mener à bien. Famille rurale, des grands mounons, ici dans nous. et on revoit aussi souvent qu'il en faut parce que faut faut y avoir des informations, des autres cailloux fait pour avoir les bons numéros de téléphone. Je commençais par saluer Ariane, qui est juste à mes côtés. Ça va, Ariane Ça va. Ça va, Mireille Ça va, va Raphaël. Alors, défends mon combat. Je te dis, non, non, non, je, te que je dis vendredi, on y a un café ménage, un café achet. Non, nous sommes là avec nous et en comptant vos autres. Moi Comment moi ça a commencer ben, cette, année. Cette, cette année, parce qu'on ne s'était pas vu depuis le réveillon. Hein, on ne s'est pas hein. vu, on, a, on, a, fait, euh, on le, a fait le réveillon, le réveillon. Oui, on oui. a présenté ce qu'on faisait voilà. pendant l'année qui oui. n'a pas été très facile, mais euh, nous portait mon nez. Et je vais dire à M. Némi, lorsque tu me vois m'éponger, tu montres mes invités parce que j'ai vu hein, une rediffusion. Je te tape, mais je vais te tape. Tiens, alors Mirella, comment ça va Ça va Raphaël, ça, ça va. va. On tient on Comme tu dis, on tient, on fait aller, alors, on se bat. Et, et, tout, ce qui, tout ce qui se passe là, ça ne vous touche pas trop Dans vos communes, ça va Vous pouvez circuler et, ça, ça va, ça, ça va. va. On fait avec de toute Il façon. Avec. Il faut faire avec. On, on, aussi, on, fait, on fait avec, mais comme on dit, point à pit a été le théâtre, mmh. euh, des choses pas très jolies. Hein? Mmh. Moi j'aime les mots douces, mmh. je veux dire pas très okay. jolies. Euh, je, vais, je vais penser à une pensée pour euh, les aînés de foyer Gertie Archimède, mmh. foyer Bois -Neuve, mmh. euh, que je salue avec euh, leur directrice. Mmh. Et ces personnes qui parfois ont très peur parce qu'elles n'ont pas l'habitude, et surtout, peut-être qu'elles enfin, oui, sont. Pas l'habitude de... l'habitude, mais peut-être qu'elles sont ouais. euh, aussi. Euh, elles ont le stress Inqui de tout inquiet ça, aussi. inquiets, ouais. d'entendre des bruits durant la nuit. Ouais. C'est inquiétant, donc je vais dire, euh, on va dire paix et amour sur la Guadeloupe. Eh bien moi aussi, et pareil que toi. bien pareil, pareil, paix et amour. Il faut que ça soit, ça se rétablisse, mais il faut aussi qu'on comprenne hein, euh, chez les autres qui, qui, qui, qui provoquent ces, ces choses-là. Il faut y comprendre, qu'il y a du patrimoine et qu'il y a, qu y a, qu y a de nous connaître, ça qui va nous sentir, non. Si nous savons que ça ne va pas nous bon sentir, nous oublions que nous faisons, ça qui va nous sentir, non. Non, mais attends. Et, et de la presse qui, qui sont rouspillés, qui sont bousculés, qui, qui ne peuvent pas faire euh, le travail qu'ils auraient demandé hein, pour pas faire passer l'information, on a des autres fausses, hein, fausses et courage, parce que on a toujours vu ce genre de choses, mais c'était du temps de nos parents. On n'a jamais pensé qu'en 2022, nous en serions là. Hein, en 2022, nous étions euh, policiers, gendarmes qui la servent pour faire mais qui qui a volé gaz, qui a gazé les gens comme ces gens, c'était moustique. Avant, il avant devenu infectible, il a pompé, on sort de petits pomplants, de petits gens, pour éviter l'infection. C'est bon, là il va faire des choses. Donc, moi, papa ne peux pas tolérer ce petit-là. Franchement, je ne en pas éviter un monde moins asthmatique, il était du bout de là il passer, passer. Il pour un coup de gaz en figure, il mort. Parce que c'est quand même quelque chose. Donc, il faut nous commencer aussi. Ça qui perd, pas paie. Je suis en député à dire continuez à faire travail à Zot. Je la liberté de la presse. Et la France est pays de droit jusqu'à preuve du contraire. Alors, qui a changé la constitution Changer la constitution là, les le pays de droit, égalité, fraternité, mais les sabords, qu'on ça, tout le monde qui savent que j'ai pu organiser. C'est tout. Parce que même élus en nous, pas, pas des rois, nous, ni président de région, départements, maires, vice, maires, euh, seconde, de toute qualité. On peut attendre mais c'est la presse ou pas des bitins on voit des images on peut attendre rien non là il faut vraiment qu'on puisse arrêter ou qu'on puisse avoir des gens qui viennent s'expliquer Nous, j'ai dit plusieurs fois venez vous expliquer venez vous en télé la pas de la population la pas une vérité cachée n'attendre vite fait Vous êtes des médias ouais ah nous déplorons la mort de jeunes qui bitin nous déplorons alors là pas je dire déplorons ici dans par contre venez expliquer mais pas venir dire déplorons parce que ça va suer hein, comme dit ma fille voilà famille rurale je ne peux pas m'empêcher de passer comme ça sur des choses qui, qui, que je constate aussi c'est hein. c c'est en être humain et c'est un moins' nous allons voir avec vous votre bilan parce que famille rurale de Fran, euh, de, de France, exemple, famille rurale de grand en nous, euh, de BMAO, ce sont euh, c'est une association qui euh, travaille qui sont des aidants vous êtes les... C'est ça, c'est bien ce qu'on dit, des animatrices. Des animatrices. Oui, des animatrices. Et d'un professionnel, oui, si Et d'un professionnel, aussi. <coughs> voilà. oui. Et vous travaillez, vous œuvrez depuis 7 à huit ans cette année Non, 8, 6 ans. 6 ans. 6 ans. Ah, ça, bah, ça, ça fait ouais, tellement longtemps que tu nous, souviens, souviens, nous connais, tout donc euh, c'est un peu normal tout que tu te trompes dans les... Oui, mais c'est... Même nous-mêmes, on se trouve... Même nous parce que moi, je pensais que vous aviez 7 ans cette année, je dis ah, oh, mais il y a 7 ans, il faut vous fêtez ça. Mais de, saffaire, mais non, de, bien de bien toute bien façon, bien. Si, on, euh, si on multiplie oui. avec tout ce que nous faisons, il y a dit 50 ans. Mais là sur la pour toi, dans ça, là, pour moi, déjà... Oui, oui, oui, on oui. luttait déjà, on luttait déjà, c'était les dénages avant. Ah, vous avez tout voir. Ça ça. ça fait. La... Ça fait... Non, oui, oui, oui oui, comme ça, là. oui, oui, ah, oui. la gourmandouille. Hein, c'était l'élève un, après c'est devenu famille qui ah, va à la, la gourmandouille. Non, non, non, voilà. Voilà. Et c'était pas facile du tout au début. C'était pas du tout facile pour, euh, pour vous. Et euh, là, je constate que vous avez quand même pu vous intégrer, je prends place azote, avec on si on si azote, okay. mmh. à zot. Et bien, si, rose à zot. là, part part celle-là, joyeux, c'est uniforme forme Parce que vous voyé tout en rose. C'est uniforme à Oh, c'est l'amour. Et puis c'est comme les associations contre le cancer, etc. Il y a tout point couleur rosa parce que c'est plus tendre. C'est plus tendre. C'est glamour. C'est glamour. C'est glamour. aussi Oui, d'autres couleurs parce qu'avec les personnes âgées, il faut mettre tout ce qui est couleur chaude. Rose, jaune, orange, qui reflète la joie. Bleu donc euh, eh ben, y a ça c'est voilà, voilà. ça, se la couleur, Mais c'est bon, c'est bien. Il nous en faut de la lumière. La couleur, ça, ça, dégage, ça, atténue, ça, ça, ça, mmh. ça dégage, ouais. ça reflète la joie, l'amour. On mmh en a besoin. On en a besoin, c'est sûr. Dans tous les cas, pas casser à de Pas tonne pas juste de ça bien. Pour pas de tête à C'est juste en passant, parenthèse donc euh, euh, cette année 2021 a été une année perturbée perturbée mais on a on, a relevé, on a relevé le défi non. on a fait on a on a été formé pour ça quand ça ne passe pas par là eh bien les portes ailleurs ailleurs oui. on, on fait avec on a dû revoir notre façon avec euh, ce virus ouais. Avec un protocole euh, bien comme il faut pour pouvoir euh, accompagner, puisque le premier, premier, euh, premier vague, premier confinement où on ne savait pas, personne ouais. ne savait, même les politiciens ne savaient pas, les grands rôles ne savaient pas comment gérer le truc. Donc euh, nous aussi, on ne savait pas, donc on a pris notre côté, on nous a dit qu'on était confinés, on s'est confinés, ouais. mais on travaillait au téléphone. On a, on a vu autrement, on a nous accompagné, on a accompagné oui. nos aînés à nous. Euh, à, à distance, on a pu mettre en place le, le téléphone, le numéro vert, oui, où oui. on demandait à nos aînés comment ils allaient, on les appelait une fois par semaine. Vous, vous aviez porté des repas, je pense. On a porté des repas, on a pensé au, au projet, comment euh, les gens puissent aller acheter faire leur marché. On a pensé à plein de choses, oui. on a fait plein de choses durant le... Premier, on a vraiment bataillé oui. pour pouvoir tenir à flot. De 2020 à 2021, en fait. Voilà, pour tenir à flot notre notre l'association et notre notre emploi, parce que ça. il faut dire la famille rurale, oui. euh, c'est une association. Euh, employeuse. Oui, puisqu'on on est quand même cinq oui. salariés dedans. Oui. Donc ce sont des mères de famille, mm -hmm. euh, ce sont des femmes très souvent monoparentales. Mm -hmm. Donc il fallait qu'on euh, qu maintienne cela. Okay. Et ce n'est pas facile. Donc on a maintenu la oui. société, on avait des projets, on a eu le projet Cap Excellent oui. euh, qui a pris beaucoup de temps, mais nous sommes arrivés. On, est, on a pu partir en vacances avec nos aînés euh, au mois de... Malgré, malgré tout ça. Malgré, malgré tout jour, ça, on a pu partir euh, quatre jours, euh, euh, trois nuits avec 50 euh, oh, euh, oui. personnes âgées. Oui. Euh, en deuxième, deuxième euh, en mois de novembre, ouais. on est reparti. Ouais. On est reparti avec 50 parce que c'était de l'action ouais. en 100. personnes. 100, 100 personnes. 100 personne, personnes. Oui. Et ouais. on a dû le, le, le diviser en, ouais. en deux parce que. Oui, bah, Il ne fallait pas, pas prendre autant de personnes, oui. et euh, on a pu mener à bien nos, oui. nos actions, pas sans peine, oui. mais on a pu, on a pu euh, sur euh, Cap Excellence voir euh, euh, Printapite, oui. euh, à Bemao, oui. Bemao, on, on a eu des difficultés, oui. mais on a pu quand même dans nos locaux euh, faire des animations... Euh, ce n'était pas sans peine mais, nous, mais on a relevé les, les... Mal... non pas que, comment dire euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en présentiel, c'est ça le problème on ne peut pas, autant qu'on pouvait faire des animations avec les petits groupes dans les foyers, dans les associations, mais aller faire des, euh, des rencontres de lâcher prise, ça veut dire que vous mettez 5, 10 personnes, 10 personnes, il faut avoir il, faut, il y a des choses qu'on peut pouvait pas se permettre, on ne pouvait pas le faire donc euh, il faut dire qu'il y a des choses mais qui là, ont été moins hein. c'était très compliqué pour nous, il y a des choses qui étaient moins mais euh, pour moi euh, on a atteint notre objectif mm -hmm. on a fait pas mal de choses on a beaucoup de photos, dommage qu'on ne peut pas les montrer ouais. si on, mais... on peut les montrer hein, là, <rire> on a pas montré les <rire> photos parce que mm. la lunion TBMW, la qui vivait, la là, là, là, ça qui organiser. organisé. Ah, c'est euh, vrai. Et, et vous voyez, si vous voyez notre Murphy dehors, mesdames et messieurs, qui, qui fait de la répression, faites attention à ce en au mais là, hein, pas il dépend rien, j'étais caméra, il est bousculer. Parce qu'il fait son travail, c'est pas le gars qui.. Euh, voilà. Alors je vois ce petit message-là aussi pour vous dire que nous aussi, on a du monde sur le terrain. Il faudrait vraiment que ça soit.. Hein, les avons dit, Un t'es voiture garé à marquer. A été devenir débutant. Pas chercher mon bien, grand. pas chercher nous, c'est ça, seulement des autres. Bien. Alors, euh, euh, concernant, concernant cette, euh, ces projets que vous avez pu mener à bien de 2020 à 2021, vous avez peut-être quand même perdu des membres. Mais durant euh, cette période-là. Euh, du du zé... non, non. Non, mais comme, non, comme tout le monde n'a a... pas Non, non pas non, du tout. On n'a pas eu à déplorer. <rire> non, on n'a pas mais eu à déplorer. Tu hein, cette réunion, bah, cette oui, euh, ouais. On est quand même chanceuse, qu on va tu dire. Pas euh, eu. euh, on n'a pas eu à déplorer de pertes comme... de perte, puis, pas en par COVID jusqu'à maintenant. Notre équipe, c'est maintenant qu'il faut dire que le virus est de... plus comment dire contagieux. Contagieux, mais Dieu, quand contagieux jeu, que une collègues tombe malade, mm -hmm. mais on arrive, nous, on y tient beaucoup, à ce, ce protocole euh, euh, sanitaire, mm -hmm. donc on fait très attention euh, à ce que nous faisons, parce que moi, comme de ma part, hein, mm -hmm. c'est vrai que moi, en mon âme et conscience, je ne voudrais pas que demain... Parce que dans mm -hmm. une journée, je peux voir au moins dix familles, je mm -hmm. peux voir plusieurs personnes. Euh, alors, imaginez par en dix combien mm -hmm. de personnes je peux contaminer. Donc, mm -hmm. on fait très, très attention. attention. Très Les gestes sont maintenus. Très attention. Oui. C'est comme disait mmh. Boris Johnson, il a dit qu'il faut faire confiance à la population, quand même, on n'est pas des enfants. Mmh. On nous a déjà dit que c'est un virus qui, qui, qui, qui est contagieux, qu'il faut qu'on fasse attention. Donc on ne peut pas enfermer les gens derrière un masque, on ne peut pas leur dire ne faites pas ci, ne faites pas ça. Chacun sait ce qu'il faut faire face à ce virus, c'est-à-dire euh, se protéger et protéger les autres, garder nos gestes et savoir où on peut être sans masque, où on ne peut pas être sans masque. Et il dit non, distanciabilité, mais comme de, autant de nous aujourd'hui, la elle a changé. C'est d'autres système qui vient encore. C'est ,3, 3 doses de vaccins parce que des doses mis assez des doses avaient tout va par l'arrivée de la troisième dose. Et là, il n'y a pas encore une quatrième dose. Et pourtant, le président, a noté, bon, nous, nous, là il y a des chaînes de télévision de grandes écoutes, des grandes chaînes, te nous, nous, des doses suffisent pour que autres puissent sortir, de manger au restaurant cinéma qui fait tout le monde, tout le monde a fait. Et après, la déception de certaines personnes de voir que cette, ces deux doses ne suffisait pas, il fallait qu'on ait une troisième qui venait effacer la présence des deux autres sur le papier, mais pas en dit bien sort. Hein, évidemment. Voilà, donc euh, nous avons bousculé cette première partie hein, euh, en demi-douette. Je pense que là, ça veut dire qu'il faut qu'on aille faire cette petite pause. Et on vous retrouve dans cette deuxième partie avec euh, Ariane qui va nous parler. là. <rire> il, il y a tellement toujours collé ensemble. crois qu'il y a une autre... L autre. Donc nous allons attaquer cette deuxième partie avec Mirella qui va nous faire qui fera état des projets pour cette année 2022. Donc je vous dis à dans un petit moment, ne pas bouger, ils ont quand même marqué numéro 1, numéro 2, ça veut dire que c'est la même émission, On que nous va couper petit morceau pour nous péça baselet les là, tranquillement. À tout à l'heure.